Besoin d'argent urgent, est-ce que le trading est la solution Eh bien certainement pas, si vous avez vraiment besoin d'argent ne choisissez pas le trading pour essayer de gagner rapidement de l'argent parce que vous ne serez pas dans les conditions idéales pour faire un trading efficace. D'abord il faut savoir que le trading ça s'apprend qu'il vous faudra peut-être des mois voire des années. Avant d'avoir de très bons résultats donc ne vous attendez pas à gagner beaucoup d'argent très rapidement en trading. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle la chance du débutant mais vous allez risquer gros, vous allez risquer de perdre votre capital. Pourquoi Parce que vous allez être confronté directement aux meilleurs traders du monde donc ils vous laisseront très peu de chance. Donc c'est leur job donc, de gagner de l'argent et de profiter de, de débutants donc comme vous qui vont se lancer sur les marchés sans avoir de formation et en essayant donc de, de gagner le jackpot très rapidement mais euh, ne faites pas ça donc il faut commencer par euh, vous former au trading et petit à petit donc d'abord sur un compte de démonstration puis avec un petit compte euh, réel en risquant très très peu, une infime partie de votre capital donc euh, ce n'est pas ça qui vous permettra si vous investissez 2 000 de gagner 2 ou 10 000 euros à la fin du mois. Donc euh, ce n'est pas un casino, ce n'est pas une loterie, donc le trading vous devez prendre ça vraiment sérieusement. Donc si vous avez besoin, un besoin urgent d'argent, ce n'est pas la méthode que vous devez euh, choisir, ça je ne vous le recommande certainement pas. Donc euh, ne croyez pas ceux qui vous disent qu'on peut gagner euh, très vite beaucoup d'argent, euh, qu'on peut gagner 20 ou 30% en une journée. Techniquement c'est possible mais euh, ça demande une expérience euh, très, très importante, des années peut-être de pratique. Donc ne vous lancez pas là-dedans, euh, essayez de trouver d'autres solutions pour vos problèmes d'argent mais le trading, la bourse, ce n'est pas euh, la méthode que je vous recommande. Donc, Choisissez plutôt le trading parce que vous avez une passion pour ça ou parce que vous êtes curieux. Bien sûr, on peut, on peut gagner de l'argent avec le trading et on peut même gagner beaucoup d'argent avec le trading mais il ne faut pas avoir ça comme objectif parce que vous allez être stressé, vous n'allez pas être dans les conditions idéales parce que vous avez vraiment besoin de gagner de l'argent donc ce n'est pas dans ces conditions-là que vous aurez les meilleurs résultats vous devez d'abord suivre des formations donc là si vous avez un peu d'argent, commencez par investir dans des formations et là petit à petit vous allez comprendre les tenants et les aboutissants euh, du trading, comment on peut gagner, Comment ce qu'il ne faut pas faire pour euh, perdre, tout ça normalement on va vous l'expliquer dans une bonne formation mais ne choisissez pas ça si vous avez un autre objectif. Donc, dans un premier temps, le trading, c'est bien pour se faire un complément d'argent. Euh, vous allez gagner peut-être 100 euros par semaine, 200, 500, peut-être à un moment donné, vous allez vous faire un mois de 1000 euros. Tout va dépendre essentiellement du capital que vous allez mettre au départ, mais il ne faut jamais prendre un gros effet de levier, donc jamais un gros risque. J'en ai parlé dans, dans une autre vidéo. Donc l'effet de levier, euh, il ne faut jamais prendre un gros effet de levier, c'est trop risqué. Euh, vous avez euh, je dirais 90% de chance, 90% de chance de perdre votre capital très rapidement si vous mettez un effet de levier élevé et c'est la seule manière de gagner beaucoup d'argent rapidement. Donc euh, ne faites pas ça, Donc euh, si vous avez un besoin d'argent urgent, ben, travaillez, essayez de trouver autre chose, ou euh, n'ayez pas comme objectif par exemple de vous payer euh, une belle voiture ou je ne sais quoi et de, de jouer, au, de, de faire du trading pour ça, pour vous payer ça. Non, vous allez perdre votre capital, ça c'est quasi, quasi certain. Donc vous allez commencer euh, à suivre des formations au trading et là vous pourrez peut-être un jour gagner des grosses sommes d'argent, mais pas, euh, pas rapidement, à moins que, que vous deveniez euh, un, un très bon trader, ben alors vous pourrez peut-être gagner euh, 10 000 euros par jour. Ça c'est tout à fait possible, mais à partir du moment où vous aurez un capital euh, peut-être de, de quelques millions et vous verrez qu'à ce moment-là, vous investissez une toute petite partie de votre euh, capital pour gagner 10 000 euros par jour. Ça c'est faisable. Mais là si vous voulez gagner 10 000 euros par jour, ce n'est pas la peine euh, si vous êtes débutant en trading de vous lancer dans cette activité-là. Voilà, donc je pense que c'est important de mettre en garde les personnes qui s'imaginent qu'on peut gagner beaucoup d'argent très rapidement en trading. On peut surtout en perdre, donc ça c'est certain et euh, le trading ce n'est pas fait pour les amateurs, c'est quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas un casino, si vous voulez vous amuser, ben allez au casino mais euh, le trading, la bourse, euh, ce n'est pas fait pour ça. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si ce n'est pas une très bonne nouvelle. Likez-la, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos si vous vous intéressez sérieusement au trading. Je vous dis à très bientôt, au revoir.